Celle-ci, c'est l'outil qui va nous permettre de centraliser toutes les données de nos intervenants, de nos anciens intervenants. Je suis Thomas Parchemin, je suis directeur commercial associé chez Média France. C'est une société de production de contenus éditoriaux. Ce sont des articles et des vidéos qu'on diffuse ensuite sur les sites de nos top médias partenaires. On a décidé de mettre en concurrence trois CRM du marché pour savoir avec lequel on repartirait sur trois aspects que sont les API connectés, ensuite l'ergonomie toujours et encore et la praticité d'utilisation et pour terminer le prix. Et celle-ci est sortie grand vainqueur justement de cette concurrence et pour le coup c'est complètement une fierté de travailler avec celle-ci qui est un outil français et d'avoir laissé de côté des, des grosses machines américaines au niveau de la relation et de la communication justement avec les équipes de celle ci c'est vraiment hyper réactif. C'est-à-dire que je pose ma question directement sur le chatbot. En général, j'ai une réponse dans les 5 minutes et jusqu'à ce qu'on arrive à apporter une, une réponse à la problématique qu'on a rencontrée. Il y a pas mal d'avantages dans la collaboration avec celle-ci. Le premier, du coup, c'est le gain de temps, parce que l'outil est assez ergonomique, pratique d'utilisation et assez intuitive. Et puis ensuite, pour vous prendre un exemple concret, la création d'un bon de réservation qu'on met souvent à jour, parce qu'il y a des dates de diffusion qui changent, des dates de tournage qui vont changer, etc. Et sur le bon de réservation, on a gagné quasiment 10 minutes par document. Donc, euh, multiplié par le nombre d'intervenants qu'on a euh, sur le mois, toujours et encore, euh, un vrai gros gain de temps au quotidien pour nos équipes. Tous les services chez nous sont vraiment liés par l'outil CRM Celsi aujourd'hui. Avec celle-ci, on avance main dans la main et il n'est plus question d'en sortir.